Dans cette vidéo, nous allons parler visualisation de données. Alors, si vous voulez savoir tous les types de graphiques que vous pouvez faire avec euh, des jeux de données, je vous recommande d'aller d'abord sur ce qu'on appelle une graph galerie. Vous tapez graph galerie R ou Python et vous trouverez la totalité des graphes ou presque que nous allons présenter dans cette vidéo. Alors, je vais vous faire une sorte de liste à la vert de tous les types de graphiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Euh, ça va être sans vouloir être complètement exhaustif. À la fin de la vidéo, vous aurez le vocabulaire sur la plupart et avec à chaque fois quelques commentaires. Donc le plus connu, celui que vous connaissez sans doute, le camembert, diagramme en camembert ou en anglais pie chart. J'ai tiré cette image de From Data to Vis. D'ailleurs, si vous voulez aller regarder ce site, il est extrêmement intéressant pour tout ce qui est visualisation. Et c'est assez critiqué comme approche de la visualisation. Regardez ces différents camemberts apparemment vous avez du mal à distinguer euh, les, euh, les différents éléments des uns des autres et pourtant si je le mets en mode histogramme ou euh, au diagramme en bâton, euh, là vous allez voir pour le coup qu'il y a des tendances extrêmement différentes et c'est exactement les mêmes données que ces trois camemberts euh, affichés ici. Donc euh, maintenant si je continue dans ma progression, vous avez là ce qu'on appelle une boîte à moustaches. par exemple là ça peut être l'espérance de vie. Euh, en fonction euh, de différents animaux, au rats de laboratoire par exemple, en fonction de la dose de médicaments qu'on leur donne. Et l'intérêt d'une boîte à moustaches, c'est qu'on va voir euh, la répartition statistique avec la médiane ici, et euh, ce qu'on appelle des outliers, c'est-à-dire des individus qui vont euh, sortir de l'ordinaire. Et C'est une visualisation qu'on n'a pas sur les diagrammes en bâton ou euh, les bar plots. Et euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fin de compte, quand on va faire euh, des, des, de la visualisation avec des lignes de code, donc peut-être que vous n'en avez pas l'habitude, mais on va, on va simplement, en fait, ce que vous devez faire, c'est que vous devez connaître le code associé à chaque graphique. Par exemple, ici, là, pour, euh, pour afficher euh, la vitesse de la lumière euh, moyenne calculée expérimentalement dans différentes expériences, on va taper avec euh, « with my data », avec mes données, utiliser « boxplot ». Donc, on va entrer, en fait, le code associé à chaque graphique et ensuite on pourra avoir des petites subtilités par exemple pour mettre une barre rouge ici vous aurez un code associé etc euh, donc je continue dans, dans ma progression là vous savez ce qu'on appelle un bar plot je vous ai représenté des données de mes recherches où euh, je regarde par exemple le mois de soutenance préféré des doctorants sur un, presque un demi million de, de personnes on voit que les gens ne soutiennent pas en août ce n'est pas, pas un résultat extrêmement surprenant et que tout le monde soutient en décembre et donc euh, en, en général dès qu'on peut on met c'est ce qu'on appelle les petites barres d'erreur hein, calculées à partir de ce qu'on appelle les écarts types et ça ça va être une, une petite différence avec les boxplots même si souvent entre boxplot et barplot bar -plot, ce sont souvent les mêmes informations qu'on représente des distributions de données euh, même mais avec une philosophie un peu différente euh, les histogrammes en général en tout cas en anglais quand on dit histogramme plus que barplot c'est souvent pour, euh, représenter une distribution. Donc là, pareil, issue de mes recherches, c'est euh, euh, le nombre d'années qu'on met à obtenir après sa thèse hein, à, euh, un poste euh, d'enseignant de, où on commence à encadrer des, des, des, de ses propres étudiants. Et donc là, on va distribuer sur une seule variable le nombre d'années au fil du temps. Donc on garde. Bah là, on voit que la plupart du temps, c'est autour d'une dizaine d'années entre le moment où on soutient sa thèse et le moment où on présente la thèse de ses premiers étudiants. Et la distinction avec ici, c'est que finalement, euh, on ne va pas être sur une distribution ici exactement en termes de comptage euh, de la même manière qu'ici. C'est-à-dire que là, par exemple, vous n'aurez pas les écartis. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon ça va être un peu compliqué. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller représenter de plus en plus de dimensions. Alors là, je représente en fonction de la discipline d'encadrement, mathématiques, biologie. On peut mettre des couleurs différentes pour représenter par exemple les différences entre hommes et femmes sur le nombre d'années pour avoir une, un, une position euh, hiérarchique importante dans le milieu académique. Et on voit que les hommes en violet mettent en général un peu moins de temps que les femmes sur ces données. Reste à prouver que c'est statistiquement significatif. Et donc on peut rajouter des dimensions avec un système de couleurs dans un bar plot. Les diagrammes en air, comme, comme ça, en général, sont presque toujours... mais on peut faire un peu ce qu'on veut, indexer sur le temps. Donc, ça peut être la même philosophie que les, les bar plots, mais en général, c'est... D'ailleurs, on peut utiliser aussi bien les bar plots que les area charts pour faire ça. Et ça, c'est une variante qui est esthétiquement assez intéressante également, mais qui a ses défauts. Alors, pour continuer ma liste à l'après-verre, les scatter plots ou le fameux nuage de points. Donc là, cette fois-ci, vous allez avoir des points qui vont être répartis euh, sur, sur une surface et euh, en l'occurrence un point va être un individu. Donc là on regarde la consommation euh, de différents types euh, de voitures avec des poids différents et euh, un type de voiture va correspondre à un point et on va regarder aussi bien sa consommation que son poids. L'intérêt euh, on peut un peu enrichir ce type de scatter plot et faire ce qu'on appelle un bubble plot. Et donc l'intérêt du bubble plot c'est un peu la même philosophie que le scatter plot Sauf qu'on rajoute une dimension supplémentaire à travers la taille de la bulle. C'est-à-dire qu'ici, sur ce graphique, là, vous voyez que vous aviez deux dimensions le, le poids de la voiture et sa consommation au sang. Et, euh, et là, vous en avez trois. C'est-à-dire là, ça va être euh, l'espérance de vie dans un pays moyenne. Euh, en, le GDP, donc, c'est le PIB. Euh, et vous allez avoir la population du pays. Donc là, on a représenté euh, tous les pays du monde, par exemple. On voit les pays à grosse population là en vert, vous avez probablement euh, l'Inde et la Chine, j'imagine, ou dans cet ordre-là. Et vous voyez euh, l'espérance de vie et, euh, et à la fois le, le, les dimensions économiques. Donc trois dimensions là-dessus. Carte de, de chaleur, je vous donne un exemple. C'est pas nécessairement. On dit carte de chaleur ou heat map. Euh, ça va pas nécessairement être euh, de la chaleur, évidemment, ça peut être n'importe quelle dimension. En, en, en ligne et en colonne, on peut mettre, par exemple, des dimensions comme, le, finalement, le, des métriques. Hein. Et on peut représenter une carte avec, ça peut être la concentration en nitrate dans le sol, dans un champ. Ça, ça peut être une, une approche tout à fait sérieuse. Si on va un peu plus loin, alors là, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ça, en général, il y a assez peu de traitement de données à réaliser avant d'obtenir ces, ces graphiques, au moins si on a des données propres. Si vous voulez aller un peu plus loin des choses que vous ne pourrez pas du tout trouver sur des logiciels comme Excel, euh, ça va être euh, tout ce qui est vi visualisation de réseaux sociaux. Donc là, euh, je représente, euh, ça peut être des interactions entre individus. Et plus ils ont interagi entre eux, entre eux plus ils sont connectés les uns avec les autres. Donc euh, là, clairement, il vous faudra coder ou un logiciel spécialisé pour obtenir ce genre de graphique, alors que dans presque tous les graphiques qu'on a vus jusqu'à présent, Excel pourrait faire le travail. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on est intéressé par la visualisation de données, on va passer beaucoup de temps à travailler l'esthétique. C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir des beaux graphiques comme ça, on, on va devoir utiliser des librairies, hein, des packages particuliers. Et, et si on utilise, si ne fait pas d'efforts, en général, ça donne plutôt des choses un peu grisâtres, comme ça. Donc, il y a aussi une dimension esthétique, dans le travail sur la visualisation de données. Et euh, tout ce que vous faites d'habitude sur Excel, par exemple, euh, en allant regarder, là je vous ai montré euh, euh, les, les différents axes, les couleurs, un par un, vous allez le faire cette fois-ci, mais avec des lignes de code. Par exemple, si j'entre ces lignes de code, je vais, je vais pouvoir euh, choisir la couleur euh, comment sur quelle variable je l'indexe, euh, les labels, etc. Tout va être fait à la main, là où vous faisiez ça, avec des boutons. Ça donne des choses comme ça euh, en définitive. Et donc, même si parfois on peut avoir les mêmes résultats sur Excel, le niveau de contrôle, de finesse que vous pouvez obtenir avec des, des lignes de code est bien supérieur quand vous allez dans une dimension comme ça et que vous codez vous-même vos propres graphiques. Alors, si vous voulez savoir quels sont, euh, entre guillemets, avoir des arbres de décision pour choisir, savoir quel type de graphique utiliser dans quelle décision, je vous recommande le site « From Data to Viz ». Où il donne des arbres de graphique en fonction du type de variable que vous avez, euh, de, des différentes questions. Hein. Il pose différentes questions sur vos données et en fonction, tac-tac, il vous oriente vers le type de graphique le plus approprié. pour, En tout cas, si vous êtes débutant et même si vous n'êtes pas si débutant que ça, c'est une très bonne ressource. Je voulais juste conclure en termes de visualisation de données, puisque moi, je viens à la base du milieu de l'écologie. Et donc, on avait beaucoup de visualisations liées au SIG, donc système d'information géographique. Et donc, représenter des données spatiales je, en une minute, je vous en parle. Euh, typiquement, euh, on, vous pourrez, si vous allez dans ce domaine, aff, apprendre à faire des cartes comme ça, coroplettes, avec une grande finesse dans la représentation des couleurs, euh, qui s'opposent à, euh, vous vous rappelez les, ce qu'on a vu sur les bulles, ben, en fait, avec certains packages comme cartographie, par exemple, on va pouvoir représenter ces bulles, non pas, dans un diagramme XY, enfin dans un plan XY comme on avait vu jusqu'à présent avec ordonnée abscisse, mais cette fois-ci sur des cartes, là c'est la population de différents pays. Et ça c'est extrêmement facile à faire, on pourra même euh, changer la couleur des pays, on pourra faire différentes variables, représenter différentes variables sur la même carte. Et euh, au fur et à mesure qu'on travaille, plus vous apprendrez à manipuler ces données, plus vous aurez euh, la possibilité de faire des visualisations intéressantes Là, c'est tout ce qui est euh, euh, flux de cyclistes dans Londres. Et plus le flux est brillant, plus il y a de cyclistes qui passent dans une, euh, dans une artère. Et donc, pour conclure, en fait, au, au fil du temps, en fait, vous allez euh, apprendre à utiliser les logiciels spécialisés. Là, euh, euh, presque sans code, vous, vous allez par exemple sur un site comme Kepler vous allez pouvoir représenter des, des graphiques un peu en 3D. Alors là, il se pose la question, en effet, de savoir quand est-ce qu'on se fonde uniquement sur des langages comme R et Python pour faire quasiment tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Quand est-ce qu'on va aller voir des logiciels un peu plus euh, orientés vers le grand public et plus orientés vers des visualisations euh, jolies et interactives Ça sera à vous de choisir. En tout cas, si vous allez sur Kepler, vous allez par exemple... Assez facilement faire tout ce, qui est, ce que je vous ai montré, là, avec des... des... Là, c'est quelque chose que je pourrais faire avec un logiciel comme R ou Python. Et si vous allez sur des logiciels, vous allez pouvoir faire des choses un peu... Avoir vos effets, waouh extrêmement facilement. Moi, même, parfois, c'est plus facile de faire une carte comme ça que comme ça, euh, puisque vous êtes davantage guidé sur des sites comme ça. Et donc, en fait, c'est vrai que la visualisation de données je trouve que c'est une très bonne approche pour commencer la data science, parce qu'on a très facilement et très vite... Euh, des résultats qui semblent impressionnants. Après, il ne faut pas s'arrêter là, évidemment. Il faut avoir une dimension statistique, il faut avoir de la finesse dans l'interprétation, dans les questions qu'on se pose. Mais en tout cas, si vous voulez facilement euh, prendre du plaisir euh, pour commencer la Data Science, je vous recommande euh, foncièrement de, de vous centrer d'abord sur la visualisation de données. Ça vous ouvrira rapidement un panel d'outils que vous pourrez utiliser toute votre vie. Donc, en termes de conclusion, à chaque fois, pour rappeler, trouvez la meilleure représentation Travailler sur l'esthétique et peut-être rendre le tout interactif et évidemment à terme, poser les bonnes questions. J'espère que vous avez les premières clés pour démarrer. Maintenant, c'est entre vos mains.